Chers traders et investisseurs, jeudi 9 janvier 2020, bonjour. Alors, le président Trump a chassé hier tous les nuages noirs et les marchés en ont profité immédiatement aux États-Unis. Ils ont clôturé en hausse de manière très correcte. Dans la foulée, les marchés asiatiques ont bondi. Et tout naturellement, l'optimisme demeure et persiste largement ce matin sur les marchés européens puisque le DAX, en milieu fin de matinée, gagne plus de 1%. Donc ces marchés, une fois de plus, ne voient plus que le verre à moitié plein et donc nous sommes de nouveau partis pour aller peut-être voir les plus hauts et nous ne serions pas surpris du tout que nous retournions, en particulier sur, les DAX, sur le DAX, voir les 13.600 ou à peu près, qui avaient été atteints fin janvier 2018. N'oublions pas que, à l'heure à laquelle nous nous parlons, nous sommes aux alentours de 13.480. Il ne manque plus que 120 points, soit moins d'un pour cent. Soyons donc attentifs et vigilants, mais clairement, l'optimisme pour le moment est de rigueur jusqu'à la prochaine mauvaise nouvelle. Enfin, soyez très vigilants et euh, privilégiez le day trading qui performe très très bien. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille et d'un trade stoppé à son prix d'entrée et encore on aurait pu le, le réaliser. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.